Bienvenue pour ce nouveau J'arrive dans 5 minutes, qui va être sur le film Glass Onion de Ryan Johnson, le deuxième tome de Akuto-Tiré. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tous les deux, Quentin et moi, aimé couteau tiré numéro 1. Mais que sur le 2, les opinions divergent. Pour une fois, moi, j'ai beaucoup aimé. Et pour une fois, moi, j'ai détesté. Voilà, on en est là. <truits> Si on doit résumer le film rapidement, on spoilera un peu aussi dans une partie nos opinions, donc si jamais vous n'avez pas envie vraiment de vous spoiler le film méfiance, qu'est-ce que c'est le deuxième à couteau tiré On reprend un peu les codes du premier, un huis clos, avec l'inspecteur blanc, qui va vraiment être ce coup-ci le personnage principal du film, mais avec une galerie de personnages secondaires un peu plus dense, puisqu'il va être invité sur une île par un espèce d'incroyable magna qui est, disons-le clairement, Elon Musk, à mort. Pour une murder party. Il n'est pas censé être là, il est invité par Megard, c'est le premier non-narratif du film. Évidemment, quand il arrive. Et eh ben. personne ne sait pourquoi il est là. Et meurtre, crime, décès Tout à fait. Euh, après qu'il ait intelligemment déjoué euh, la murder party, il va s'apprêter à résoudre du coup le meurtre et la réelle raison de sa présence. On vous a plus ou moins raconté le film, maintenant peut-être qu'il va falloir vous dire pourquoi est-ce qu'il y a eh ben, Déjà on peut dire ce qu'on a aimé tous les deux, parce qu'il y a des choses qu'on a aimé tous les deux, il y a aussi des choses qu'on a moins aimé tous les deux. On a tous les deux moins aimé le rythme, le rythme qui est un peu lent, qui... La... Toi je sais pas, moi j'ai bien aimé la première partie, j'ai eu beaucoup plus de mal avec ouais. la deuxième, mais la première partie est un peu longue, il faut le dire. Et aurait pu être un petit peu plus rythmé. On peut dire aussi qu'on a aimé tous les deux les acteurs et les personnages. Benoît mais... Blanc. Voilà, Benoît Blanc, qui est en couple. Avec Hugh Grant. Personne oui ne nous retirera ça. Voilà. <rire> euh, par ailleurs, donc, on aime les personnages, on aime les acteurs. Les personnages, c'est vraiment la, la, la, la série des horreurs. C'est toutes les personnes que vous n'avez probablement jamais envie de croiser dans votre vie. Edward Norton est génial en Elon Musk complètement débile. Voilà. Magnifique. Là, on n'est pas d'accord. Quentin, je t'en prie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le film se base donc sur une espèce de transgression, puisqu'on vous l'a dit, en fait, ce huis clos, en fait, ça va assez vite dérailler des codes habituels du polar qui vont généralement se baser sur le fait qu'on a un incroyable enquêteur ou une enquêtrice parce que Miss Marple reste quand même tout en haut de la tier voilà. Bref. Mais on a une enquêtrice d'incroyable talent qui va faire face à un nemesis qui l'est généralement tout autant. Il va y avoir ce jeu un peu de chat et de souris entre deux personnes très brillantes qui vont s'affronter. Et à travers des petites résolutions d'indices et d'énigmes, on va arriver à la résolution finale dans un salon anglais avec du thé, un meurtrier et des ouras, mais des ouras et britanniques. Quand même, le truc là, c'est que donc, ça transgresse ça, puisqu'en fait, Edward Norton donc... Le meurtrier, Elon Musk, en fait c'est un nul, c'est le tueur, c'est l'assassin, mais surtout un gros blaireau. Et tout le nerf narratif du film, c'est justement ce moment où, où, as ça qui, où cet enjeu principal donc, se démonte, s'écrase devant nous. En fait, il n'y a pas vraiment d'énigme, il n'y a pas vraiment de résolution, il y a juste un gros nul. Et en fait, et c'est là que c'est drôle, c'est que j'ai l'impression vraiment que le film prend ce parti pris. Ryan Johnson est quand même un excellent réalisateur là-dessus, comprend assez bien la manière dont il peut transgresser les codes, et notamment à travers ce qui est la résolution de la murder partie initiale, que Benoît Blanc résout en 20 secondes, cassant évidemment l'ambiance, et c'est ça qui est très bien et complètement méta, je trouve, puisqu'en écrasant la murder, en cassant l'ambiance de tous les convives qui sont là, je pense vraiment que Ryan Johnson envoie lui aussi un message au spectateur en hein, mode bah, ⁇ non, non, regarde, t'étais venu là pour une enquête ⁇ pas du tout. Et là, t'as le seum en fait, parce que t'étais venu là pour passer un bon moment à jouer avec des petits indices, pas du tout. Et en fait, on va commencer à partir sur autre chose, qui est un film différent, qui est un polar, pour en revenir, mais que je trouve très réussi. Et voilà, Quentin vous a expliqué ce qu'il avait aimé, et également ce que j'avais vraiment pas aimé. C'est-à-dire que moi, j'étais venu là pour regarder un Agatha Christie, j'étais venu là pour regarder un huis clos, j'étais là pour euh, ce que j'avais aimé dans le premier à couteau tiré, et je me suis retrouvée avec euh, autre chose. C'est-à-dire que... Euh, on place plein de fusils de Tchékov, plein de petits indices, plein de choses qui sont censées normalement dans nos codes, dans nos esprits, avoir un rôle plus tard dans le film et qui n'en ont en réalité absolument aucun. Il y a un personnage qu'on voit apparaître de temps en temps qui n'a absolument aucun, aucun but dans ce film qui ne fait rien à part passer et dire bonjour de temps en temps. Euh, qui sert de fil rouge d'une certaine manière, mais qui en fait est inutile. Euh, là, on n'est pas d'accord, mais sur la Joconde, parce que la Joconde apparaît à un moment, je ne vois pas son, son utilité dans le film, alors qu'elle est quand même très très appuyée. Et il va y avoir donc tous ces, tous ces indices que les amateurs de Polar aiment d'habitude pouvoir se rappeler, pouvoir démêler, qui, qui sont là pour une raison, ou au moins pour troubler un petit peu le jeu et qui, en fait, là, sont juste là par hasard. C'est des pures coïncidences. C'est relou. C'est très, très relou. Et... Donc, il y a ça. Euh, et il y a la fin. La fin qui, qui est malheureusement euh, semi-happy-end, dans le sens où, euh, oui, le mania va voir son empire complètement partir en fumée et ce n'est pas du tout une métaphore. Ça brûle, sa maison brûle, son île brûle, sa réputation brûle, ses amis euh, n'en sont plus. Ouais. Euh, n'en sont plus depuis longtemps, à mon avis, mais n'en sont plus. Et euh, mais par ailleurs, il ne sera jamais jugé pour ce qu'il a fait et son nom ne sera jamais lié à celui d'un meurtre, ou de deux meurtres, ou de trois meurtres. Parce qu'il en serait bien capable. Quand même. Voilà, donc ça c'est les raisons pour lesquelles moi j'ai vraiment été extrêmement déçue et frustrée par ce film. J'aime bien le côté là, très moderne de ce dispositif. C'est-à-dire que clairement, on sent qu'on est en 2023, que la culture, c'est plutôt celle du call-out. C'est-à-dire que le, la, la désespérance de voir ces gens traduire en justice un jour, je pense, imprègne aussi le film. Et le fait de restituer les enjeux autour de. Mais non, mais en fait, ce qu'aime cette personne, c'est son sentiment de mégalomanie profonde et sa richesse. Et en fait, c'est ça qui s'effondre. Et le côté ballon de baudruche qui se dégonfle à la fin, j'ai beaucoup aimé. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté vraiment. Ce qui fait que ça marche, le fil rouge, c'est que ces personnages sont tous immondes et qu'il y en a aucun qui est brillant. Et que subvertir les codes du polar à travers ça, à travers ce fil rouge, de, ce ne sont que des gens médiocres qui ne seraient même pas à la hauteur de faire un polar, ça marche bien. Et pour moi, c'est une excuse qui n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire que pour moi, le film euh, essaie de désamorcer euh, ce a, tout ce qu'il a construit euh, de ce personnage est débile, donc j'ai le droit d'être débile et de finalement ne pas vraiment donner de vraies résolutions. Et que pour moi c'est l'excuse du pauvre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. Est-ce qu'on pourrait donc tomber d'accord sur le fait peut-être que c'est un mauvais polar puis qu'après tout il triche avec les codes du polar dans les très très grandes largeurs. Mais moi je l'aime beaucoup en tant que comédie dramatique moderne, vraiment LinkedIn, le film. Ça me semble être une très bonne conclusion. Allez le voir plutôt comme une comédie et pas du tout comme un polar. Mais allez le voir pour Daniel Craig et son incroyable couple avec Hugh Grant aussi.